Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui on est au Sentier du Moulin, secteur Maelstrom. et Je vous amène faire un des plus gros défis techniques du Québec, la Wolverine. Alors, la fameuse Wolverine. Une des pistes les plus techniques du coin. J'avais filmé la première fois que j'étais venu la faire et puis ça n'avait pas été évident. J'ai plusieurs runs de fête maintenant, je la connais un peu plus. Ça va être un peu plus intéressant comme vidéo. J'ai pris le temps d'apprendre à la connaître un peu. On va la faire ensemble. Ah. Je vous avertis, je ne fais pas encore toutes les prolines. J'aurais besoin que quelqu'un me montre comment les faire. Si vous voulez mettre un pouce par en bas à cause de ça, allez-y. Je m'en bats les couilles. finirait pas blessé pour les gens sur internet. Alors, première petite phase de descente site. Hop! Pour se réchauffer. Pas besoin du mode DH encore. mode DH on est parti alors la Wolvie je me donne même peu à peine essayer de faire les parties de montée <rire> faut un petit bike pour faire ça alors Première partie de dénivelé qui nous amène à magnifique panorama. Ça ici, qui est sur l'emblématique bière Wolverine. Ah, qu'est-ce que je fais là? J'ai manqué la première Proline. Qui n'est plus une Proline, elle a été enlevée même. Ça. Ça reste la première Proline quand même. Je pense qu'on a juste enlevé la pancarte. Puis euh, ils ont gardé les deux slabs. Et on gardait la nouvelle euh, près de la route. Je voir les deux slabs la dernière fois. J'ai pas encore euh, la connaissance technique appropriée pour me lancer dans des euh, dans des trucs à pic comme ça. La slab en tant que telle ne me fait pas peur. C'est le pas un switchback, mais une espèce de petite partie ultra à pic, ultra 90 degrés. Dans le bas qui me fait peur. J'aurais vraiment besoin d'un coach pour m'aider à, à bien gérer ça. Puis jeune de mes chums Seb. Seb du Four. salut Seb! C'est. C'est quoi qui s'est pété un petit sur la première, je crois? Fait que ça. Ça reste en tête, je veux pas. Seb qui a fait une bonne guérison, mais qui va euh, qui. Euh, quand même une saison de bac à cause de ça. ça fait que tu sais me dire un, un channel de bike t'es supposé tout faire oui mais j'ai aussi un channel de bike puis ça me tente d'en faire toute l'été Puis de vous montrer des vidéos tout l'été je peux pas me permettre de me blesser sur des niaiseries comme ça ah. C'est moi qui ai moins basi à 34 ans que je l'étais à 24. Mais quoi que j'ai appris dans le bike, c'est que c'est le fun de rouler toute l'été. <rire> c'est qu'il me disait fais des ouais, c'est pas Ouais, c'est parce que les trois premières années que j'ai recommencé à faire du bike, j'ai passé les trois automnes blessés. C'est pas trop qui endure la douleur, c'est pas trop qui manque de la job, c'est pas trop qui manque du bike. Fait que un petit peu mon avis sur les pro lines. Fait que ceci étant dit, on est dans la Wolverine. Foutu, belle track technique. Je vais aussi vous en parler un peu vraiment que je la fais. Ça fait que c'est une piste qui est impressionnante à première vue. Mais quand on la connaît, c'est vraiment pas si pire que ça. Ah. On a des amis qui check la proline de là. Ah. Ah. Ah. Yes! Ah. C'est bon, c'est bon! <rire> hey, c'est rare qu'elle se dans de même dans Wolverine qui était genre douce! Fait que, elle est impressionnante la première fois! Là, t'as refait. Tu on est pas si long que ça. Puis, euh. Je voudrais pas être si dur que ça. Ça reste un bon défi technique. Mais tu sais. Moi, je dis à beaucoup de monde. Moi, j'ai grandi au Mont-Saint-Anne. Moi, j'ai appris au Mont-Saint-Anne. Mes le local, moi, c'est la tac-tac, c'est -tac, la chômeuse. Puis même si. Euh, je ne les fais pas rapide, je n'aime pas de château. Tu sais, ça reste uh, « un day at the office » pour moi. Fait quand tu arrives dans Green, puis tu que ça brasse pas mal, mon conseil que je pourrais vous donner, ce serait juste apprenez à freiner. C'est vraiment mon seul conseil que je vais vous donner. Le freinage, le freinage, le freinage. Évidemment, beaucoup de freins avant. Il va me dire « Oui, mais tu peux frein dans l'avant parce qu'il va passer par-dessus. » Oui, touchez à votre frein dans l'avant. Puis, apprenez à distribuer votre poids sur le bac. C'est ça, ici. C'est pas si à pic, mais ça n'arrête pas. C'est quasiment 50 pieds. C'est pas si pire que ça, parce que t'es capable de manager ta vitesse. Je sais que c'est ça le seul truc pour les euh, les c'est de ne pas prendre de vitesse on va juste monter ça pied ça fait que quand t'es capable de manager ta vitesse dans une piste comme ça puis préalablement tu étais faire une piste comme la vélociraptor puis la granitosaure c'est juste more of the same c'est juste que c'est technique plus longtemps en place d'être technique pour 3 minutes, je sais pas ça fait qu'à les obstacle à la fois c'est bien de de séparer la piste en, en sections donc peut-être faire une petite minute, arrêter ou 5 minutes, peu importe ce que vous serez à l'aise avec quand il y a les gros features, allez les voir Et, beaucoup à l'arrière du bike évidemment Regardez, je vous, je vous parle en en faisant, puis c'est vraiment pas si pire que ça. Ah. Je peux regarder loin avant aussi, c'est mon, mon gros défaut. <rire> je regarde si c'est pas ça en du bike. On a une petite descente à pic ici, on avait une pro-line sur notre gauche, hop, qu'on va gentiment éviter. Euh, moi, c'est à gauche, je fais pas ça là, désolé. Je suis tombé dessus la dernière fois, <rire> c'est quand J'étais allé faire la, la dernière. Et euh, au moment de la faire, je me suis pas rendu compte de. Qu'est-ce que je vais vous dire euh, J'ai glissé sur la slam, j'ai juste. Euh, ah non, je prends trop de vitesse, eject. Et rendu dans le stationnement, je me suis rendu compte qu'en mettant ma zeb, j'ai mis un adapteur 20 mm de trop. Puis mon frein d'en avant, mes plaquettes touchaient à peine le disque. Fait que j'ai fait la Wolverine avec à peu près 15% de mes plaquettes qui touchaient au disque. Et euh, j'ai pas réussi à me ralentir, je suis tombé sur la slap. Fait que c'est ça. Et voilà, et fait que c'était la Wolverine. Tellement pas si pire que ça. Euh, Lorsqu'on la connaît. Je vais juste mon casque. Ah, faut Faudra à testeur. Fuck. Ouais, fait que c'est ça, c'était la Wolverine. Euh, c'est vraiment pas si pire que ça. Peut-être aller la faire avec quelqu'un qui la connaît, quelqu'un qui l'a déjà fait, un local. Ça fait que c'est ça. Une super belle piste pour travailler votre côté technique. L une des, disons, un top 3 difficiles dans la région. Je la mettrai après la chômeuse au Mont-Saint-Anne. Sinon, bien, il faudrait que je dise des pistes cachées, puis ça, j'ai pas le droit. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Et on se voit dans le prochain épisode de Free Out Québec. Salut, guys! à ah, mon heure.